Le jeu sérieux numérique éducatif Survive 20 Mars Ça a été sélectionné pour la journée de l'innovation 2017. Rendez-vous le 29 mars. Vers Vers mars. mars et, et au-delà